Euh, Salut Der, Amand, Lourie et de ce mode cosmique, ARM, Craze Braze Academy, Skyzone, Partie des vies Brazen Fame, Brazen Famous. Brazen Famous. dégueulasse mon gars <rire> ah ah ah ah Booba. Booba. Booba. -on ah ah Discord ah ah ah ah ah ah ah Ouais, ouais, ce qui est plus écarisme, la <rire> Bah, l'art <booba>. Bon, booba. <rire> Goulot ludique, manzo, tout électrique. Bah, voilà, c'est tu. Du... <rire> <rire> euh... mmh. Ah, bon hein. Joker. Oh, passe du stu. <rire> euh, bon. T'es l'égnogué Allez, t'as les T'es Angela Duval, meso... meso... Uh, uh, uh, les cartes dans Angela Duval. Barbre... Barbre d'un mort vivant. Fais-snose. Barre fais-snose. Fais-snose, yeah. <rire> fais boule ben Boltus Bdign. Et ben Brave Chou Pevargun même qu'est en devet mais juste voir. Euh Zezora actrice Yawank Doville Doville Nantec Skyzone euh Oberon a Pev et Begrid de Erblave Chou Pevargun. Et ben Oberon a vraiment qu'on a Pev et et quoi. <rire> <rire> Joker Poutine Bah ouais Poutine, bah <rire> Poutine elle n'est que fan, elle donne les <rire> Jean-Luc Roudotte, dis donc Y'a yeah, Jean-Luc Roudotte Ouais Gouinru, Gouinru Dans cette pole qu'à ou à Plin. <rire> non, <j 'ai... rire> Oh C'est ok, hein. On a fait des peptra par la fessouneuse. Bah, y'a. Ouais. Allez. <rire> <rire> oh <Ouh. rire> euh, Bladen orangé, c'est la bini bombarde. Ah enregistrement là, en vie, enregistrement euh... historique euh, Genial, des euh... sonneurs euh, Bini Bombard. Euh, voilà. Il yeah, y yeah, bah, euh, <rire> a un peu de de... Euh, Laurent Bigot. à y a un peu bladen qui est enroulé de nous qu'un Bombard. Agazo a fait son. C'est du. <rire> Peter magique. Peter magique. Oh la déde la la la la la la la la la là, là, ainsi, on est ani le de on est dans le monde, on est dans le monde, on de dans le monde, on est de le monde, on est yo le quest on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, on de dans on est tu on est et, bien, et bien.